Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un serveur générique à l'aide du logiciel Philus. Alors pour cela, on va utiliser toujours la palette de gauche. On va récupérer 4 ordinateurs, dont un qui fera office de serveur. premier qu'on va renommer euh, et on va donner comme nom serveur euh, du collège pour l'adresse IP on utilisera l'adresse 192.168.1.1 avec euh, masque de sous-réseau 255.255.255.0 on récupère ensuite les trois autres ordinateurs pour Lesquels pareil, on peut changer le nom pour l'adressage IP. Pardon, on utilisera 192.168.1.11. Pareil pour le poste B. Cette fois-ci, l'adresse IP c'est 192 168.1.12 idem pour le poste c l'adresse va être 192.168.1.13 On récupère un switch. On effectue les liaisons entre les postes et le switch. Alors, maintenant, pour transformer notre poste CVE du collège en un CV numérique, on va utiliser le mode simulation. On clique sur le poste CVE du collège et euh, on va cliquer sur installation des logiciels ici on va choisir le numérique qu'on fait passer dans la partie installer. on clique ensuite sur appliquer les modifications donc voici le serveur numérique vous cliquez dessus on lui donne un numéro de port ici au hasard 24000 on clique sur démarrer ferme, maintenant sur un des postes clients, on va installer le client générique, même procédé, on fait basculer dans la partie installée, on applique les modifications, ici on a le client générique, alors il faudra changer le port du serveur, donc euh et l'adresse du serveur ici, donc on note 192.168.1.1 et le port qu'on change et qu'on met 24000. Ensuite, on va cliquer sur connecter. Donc ici, vous voyez un message a été envoyé du poste A au serveur du collège. Pour vérifier le bon fonctionnement, dans la partie message, on tape un message. Envoyé en dessous, on peut vérifier que la connexion a bien été établie et que le message a été envoyé. En cliquant ici, vous voyez le message est bien présent. Alors pour ce fait, il faudra faire la même chose avec les autres postes. Voilà, c'était une petite vidéo qui vous présente donc comment réaliser. Un serveur générique avec des clients.